On a décidé de lancer les prix Pinocchio du développement durable pour dénoncer euh, l'écart entre euh, les beaux discours euh, des entreprises et euh, la réalité sur le terrain qui est faite de violations aux droits de l'homme et à l'environnement. C'est la septième édition. On nomine chaque année neuf entreprises pour euh, dénoncer ces violations et aussi, surtout, pour dénoncer non seulement ce, ce décalage entre le, les beaux discours et ce qui se passe euh, sur le terrain, mais aussi euh, la différence qu'il y a entre euh, ce que font les entreprises euh, françaises multinationales françaises en France et ce qu'elles font euh, dans les pays du Sud, notamment, euh, ce double standard qui, euh, qui existe. Et donc, euh, au travers des pin prix Pinocchio, ce qu'on euh, demande, c'est que soit reconnue la responsabilité euh, légale des maisons maires des multinationales sur ce que font leurs filiales et sous-traitants, quel que soit le, le pays. D'abord, on sélectionne les entreprises, ça, ça s'est fait à la fois sur des cas sur lesquels nous on travaille au Théminataire, on fait campagne, et d'autres cas qui nous sont apportés par euh, des organisations ou des communautés euh, dans d'autres endroits qui nous sont proposés. Après, on lance l'appel à vote et donc c'est les, euh, les internautes, donc euh, n'importe qui euh, en France mais aussi euh, ailleurs, puisque c'est traduit en anglais et espagnol, qui peuvent voter. Après, il y a une remise des prix. Alors cette remise des prix, c'est là qu'on euh, le fait sous forme humoristique parce qu'on a recours à des comédiens. Euh, qui donc chaque année euh, font des, des petites scénettes pour euh, présenter voilà, de façon humoristique et euh, sensibiliser d'une autre manière sur ces enjeux avec les entreprises. On leur envoie à chaque fois l'invitation, mais euh, je pense qu'ils n'ont jamais trop osé venir. La première catégorie maintenant, c'est une pour tous, tout pour moi. Donc c'est euh, une planète pour tous, mais euh, tout pour euh, l'entreprise. Donc c'est sur euh, la dénonciation de euh, l'accaparement, sur exploitation, destruction de ressources naturelles. La deuxième catégorie, c'est plus vert que vert. Donc c'est le greenwashing. Donc c'est euh, greenwashing ou social washing quand il s'agit aussi de, de questions de droits sociaux. Euh, donc c'est euh, bah, les publicités euh, mensongères. La dernière catégorie, c'est euh, mince sale, poche pleine et euh, donc là c'est euh, plus sur les cas de, pour dénoncer les cas de d'opacité euh, au niveau financier donc évasion fiscale, corruption, euh, aussi tout le lobby que font les entreprises, les pressions qu'ils font sur les décideurs bah justement pour pas qu'on ait des nouvelles lois qui euh, viennent euh, restreindre euh, leurs profits et ce est euh, leurs activités et aussi sur la question de l'opacité dans leur chaîne d'approvisionnement donc ça c'est le cas par exemple dont, dont je parlais là de cette année euh, voilà qui euh, qui se sentent pas euh, forcément responsables de ce qui se passe, ce que font leurs, leurs sous-traitants au Bangladesh ou ailleurs. Chaque année, on a plus de votes, donc il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, ils sont sensibilisés. Le deuxième résultat, c'est que chaque année, on a des entreprises qui réagissent, et c'est quand même pour ça qu'on les nomine, c'est pour essayer de, de, bah, de, de jouer sur leur risque de réputation et de jouer sur leur image, et elles n'aiment pas ça. Et C'est un peu que ça, finalement, qui, qui les font réagir. Simplement la question de, de justice sociale, justice environnementale, la question des, des inégalités. Je dirais que conviction, c'est d'essayer de, de militer pour les, les mêmes droits pour tous. Le modèle économique actuel et la, la, la globalisation telle qu'elle est actuellement... Euh, voilà, conduit à un certain nombre d'injustices et de violations des, des droits des, des populations et, euh, et aussi que qu'on ne respecte pas tout simplement le, le droit des peuples à, à décider de, de, de ce qui se passe sur leur territoire, à décider de, de, de leur vie, etc. Et donc euh, bah, c'est un peu ça que j'essaye de de défendre. Quand on voit les impacts, quand on voit la répression, quand on voit les choses en direct, euh, bah, c'est cette révolte où euh, bah, moi j'ai envie d'essayer de faire quelque chose, donc euh, bah, j'essaye de le faire à, à, à mon niveau avec ce que je peux. Cette année, j'ai eu euh, le PDG de Veolia en Inde euh, qui m'a appelé. Il y a BNP qui nous a envoyé euh, une lettre euh, pour euh, dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on disait. Euh, D'autres années, les réactions, c'est aussi sous forme de pression pour qu'on retire euh, le, le cas, euh, voilà, en plus ou moins nous menaçant de, de procès, etc. Bon, Jusqu'ici, euh, on n'a pas eu à, à céder parce que c'est des cas qui sont euh, faits sur des informations solides et euh, dans lesquelles on, a, on, on travaille dessus. Ce n'est pas juste euh, une petite... Euh, fait à la, à la va vite. Le frein qui peut décourager, c'est encore une fois qu'on est dans des combats de David contre Goliath. Donc des fois, on est voilà, on est juste, euh, on ne sait plus trop. On, est, on a tout essayé sur une chose et on dit mais c'est pas possible. c'est toujours les mêmes qui gagnent. <rire> euh. Si on arrivait juste, juste avec l'action des prix Pinocchio à, à faire bouger les entreprises sur le projet précis qui est dénoncé, ça, ça serait, euh, euh, enfin, bouger, hein, c'est-à-dire renoncer au projet, parce que bouger, ça, comme je l'ai dit, elles l'ont déjà fait, mais si on, ça serait l'impact maximum, on va dire.